¿Qué pasa a los zapatistas? Por una Europa insumisa. Por un mundo sin fronteras. Laissez pasar los zapatistas en Francia y en Europa. Laissez pasar los zapatistas. No a una Europa fortera. ¡Y de qué atea, réunis aujourd'hui devant l'ambassade de France à Bruxelles pour leur remettre une lettre demandant aux autorités françaises de laisser passer les apatistes du voyage pour la vie. Libre passage aux